Travailleurs. Je peux ah, je peux repartir, pourquoi il y a eu une petite coupure euh, Je sais pas, je croyais que j'étais en direct, mais ce pas Ah d'accord. Donc, plus. alors voilà, Émi émission Radar numéro 56 du jeudi 28 juin 2018 intitulé Grève Estivale. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, on est en direct, donc on a le, le, le match de la Coupe du Monde en, en direct, donc vous pourrez vous synchroniser au niveau de la bande-son pour savoir exactement à quel moment j'ai dit telle connerie, voilà, donc euh, on a déjà l'émission Radar numéro 42 euh, du 15 mars 2018, intitulée Légitime défiance qui est toujours portée disparue, voilà, donc si tu veux dire un petit quelque chose par rapport donc, à ça, hein. tu... pas tout de suite, donc... Revenons à la date, 28 juin 2018, donc 28 juin 2018. Ça veut dire la même chose, tu m'as avancé. Voilà, donc, annoncé en mars 2018, <coughs> commencé le, le mardi 3 avril 2018, la grève bureaucratique perlée au sein de l'établissement public à caractère industriel et commercial, épique parce que c'est comme ça, que s'appelle légalement la SNCF, eh bien, 1889. elle s'achève euh, ce jour sur un amer et prévisible constat, dont j'avais parlé dès le début, d'échec. Cela pour trois raisons intrinsèques et purement endogènes. La première, on ne lutte pas contre une gestion bureaucratique, industrielle et commerciale avec des méthodes bureaucratiques. Donc, la deuxième, c'est que les grandes entreprises du CAC 40 n'ont pas été du tout impactés parce que c'était deux jours de grève, trois jours normaux, deux jours... Donc au niveau de leurs stocks et de leurs expéditions, ils ont pu tout très bien gérer à l'avance. Et la... le troisième point de cet échec, c'est que les travailleurs pauvres du privé se sont retrouvés otages euh, deux, jours, deux jours sur cinq et donc il y en a certains qui sont arrivés en retard et donc dans le cadre de l'augmentation de la séparabilité dans les entreprises certains d'entre eux auront peut-être même perdu leur emploi à cause de cette grève donc cette grève particulièrement impopulaire. Donc le MEDEF a effectivement remporté une bataille stratégique en attirant les états-majors syndicaux sur un terrain synonyme de victoire par épuisement et effectivement, cette victoire du patronat et des patrons du CAC 40 donc du MEDEF, c'est une victoire par épuisement tout simplement parce que les états-majors politiques et syndicaux euh, qui sont affidés, financés euh, plus ou moins directement par le MEDEF, en plus de notre argent public, et eh bien n'ont œuvré que pour leurs propres intérêts c'est-à-dire poursuivre euh, ce jeu de dupes où on se distribue de manière népotique entre copains les bonnes places, dans les syndicats, dans les, dans les partis. Et qui a payé Tu parles de syndicats oui. en, en ligne. Oui. Daniel Clément Cornu de Picardie qui fait partie du CNT 02FA. Voilà. Donc c'est très important. CNT. Voilà, CNT. C'est très important parce que les travailleurs doivent réagir rapidement. Et, et, avec, et avec intelligence en proposant une grève populaire reconductible démarrant le 1er juillet 2018. Alors cette grève, on peut l'intituler « grève du zèle ». Alors je vais prendre un exemple, par exemple dans le cadre euh, de la SNCF. Eh bien, euh, la SNCF, où n'oublions pas quand même, euh, il y a eu le 12 juillet 2013 l'incident de Brétigny sur Orge et le TGV 29787... Sur la LGV est-européenne, on devrait dire est-Union européenne, le 14 novembre 2015, et un déboulonnable Guillaume Pépi qui est toujours à son poste. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ça C'est que dorénavant, il s'agit de faire une grève qui démarre le 1er juillet et à la SNCF, c'est une grève du zèle. Ça veut dire que tous les cheminots euh, travaillent, les trains sont à l'heure. Seulement la seule partie des cheminots qui est en grève, eh bien, ce sont les contrôleurs. Et ces contrôleurs sont payés par des cotisations de tous les cheminots qui travaillent. Et par contre, eh bien, les jeunes, les moins jeunes, euh, les travailleurs pauvres, eh bien, tous les trains roulent et sont Gratuit. Voilà. Donc, cette grève, obligatoirement, sera extrêmement populaire et on pourra l'arrêter début septembre quand les gens reprendront le travail et peut-être que d'ici là, le gouvernement sera tombé. Mais à la seule condition, c'est de faire pression sur tous les politiques qui se prétendent d'opposition, fussent-ils du Rassemblement national ou de la France insoumise, peu, peu, peu, peu mes choix et peu m'importe, pour que qu'ils euh, quittent leur rôle de collaborateur au sein de l'actuelle dictature constitutionnelle qu'est la Ve république qu'on subit depuis 60 ans donc les, les, les cyniques ou les imbéciles qui, qui depuis des mois euh, nous bassinent avec euh, le, le gouvernement Macron euh, euh, comme, si, comme si Macron euh, et Philippe étaient les responsables euh, de, de la régression sociale programmée eh bien ces gens-là, euh, moi je leur dis très clairement, il faut qu'ils fassent preuve euh, d'honnêteté intellectuelle et de courage politique. Les Ruffins, les Coquerel, les Mélenchon, tout, toute cette fiente, les, les Marine Le Pen, toute cette fiente euh, qui se présente comme des politiques et qui représente avec la République en marche moins de 4 électeurs sur 10 du corps électoral ça il faut, il faut bien qu'ils qu en aient conscience donc ces gens là ne représentent qu'eux-mêmes et eh bien ces gens là s'ils se disent d'opposition pour mettre leurs actes euh, en corrélation avec leurs prétentions eux qui, eux qui osent dire qu'ils sont impuissants alors que ben, ils touchent quand même l'argent à l'Assemblée nationale hein, et tous les avantages. Mais ils se disent impuissants, pourquoi Parce que la mobilisation populaire n'est pas là. Donc c'est la faute aux gens qu'ils ont manipulés euh, pour les élections. Hein c'est la faute aux gens de ne pas être assez mobilisés et c'est pour ça qu'ils sont impuissants. Non, c'est rigoureusement faux. C'est un criminel mensonge. La faute, elle est constitutionnelle. C'est que la Ve République prévoit que le prince président le roi élu, le monarque républicain peut gouverner en se moquant éperdument du peuple et de la représentation nationale par des décrets-lois et des ordonnances. Et donc ce n'est pas particulier au gouvernement Macron, Hollande avait pratiqué ça, tous, tous les, ré... tous les présidents de la Ve République ont pratiqué ça, sauf que Macron lui, il l'utilise de manière systématique et quand il a interpellé à ce sujet eh bien ce grand menteur devant l'éternel essaye de faire croire que le respect de la constitution est démocratique c'est faux, le respect de la constitution est constitutionnel mais par contre, gouverner par décret par ordonnance, ce n'est pas démocratique parce que la démocratie signifiait-il étymologiquement pouvoir du peuple et là au contraire, cette constitution permettant de gouverner au-delà des, des désirs du peuple, est complètement antidémocratique. Donc, la Ve République est une République antidémocratique, avec un dictateur qui, de manière parfaitement légale, dans la majorité des cas, parce que là, actuellement, il semblerait que M. Gérard Collomb soit poursuivi en justice pour non-respect de la présomption d'innocence parce que ce monsieur a jeté en pâture le nom d'une personne en, la qualif en qualifiant cette personne de terroriste et c'est extrêmement grave parce qu'on arrive là à la politique du pilori voilà. et donc ce, ce type qui est ministre de l'intérieur qui devrait protéger euh, la paix civile hein, eh bien non seulement il se permet d'avoir des propos en disant que les gens non violents dans les manifestations doivent en venir aux mains avec des casseurs des gens qui cassent des biens, pas des gens qui tuent d'autres manifestants, des gens qui cassent des biens, et eh bien c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et, et j'estime que cet homme doit être condamné par la justice, non seulement parce qu'effectivement il ne respecte pas la présomption d'innocence, mais l'ensemble du gouvernement doit être condamné, parce que nous, dans le cadre des Jeudis d'Ali, parce qu'il ne faut pas oublier que les émissions radar sont nées euh, de notre présence, euh, sans aucune exception tous les jeudis, de 19h à 20h, pour sortir euh, de, de prison des jeunes qui sont condamnés à mort. Voilà. Et donc... Allez, Donc, nous, tous les jeudis, sans aucune exception, depuis octobre 2015, on exige les libérations d'Ali. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Eh bien, il se passe que les gouvernements français, donc les gouvernements de la Ve République, il ne s'agit pas de faire porter euh, le chapeau à Hollande ou à Macron, les gouvernements de la Ve République, de manière illégale au niveau du droit international, vendent des armes à des dictatures, euh, notamment celle d'Égypte, un homme qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État, donc on ne peut pas le, le, le traité de démocrate et une monarchie absolue qui bombarde le pays le plus pauvre du monde, le Yémen avec des armes françaises et donc au niveau du droit international ils sont condamnables parce qu'on sait qu'il s'agit d'épuration ethnique et que donc à partir du moment où un pays vend des armes à une nation qui pratique l'épuration ethnique eh bien elle est criminelle de guerre et donc moi j'accuse euh, le gouvernement français actuel et celui de Hollande, qui quand même a fait assassiner plus de 40 Français à l'étranger pendant son mandat de manière extrajudiciaire, je dis ces gens-là sont de criminels crapules et ce qu'ils font est complètement illégal au niveau du droit international. Donc aujourd'hui, il faut euh, raison garder, il ne s'agit pas, comme tous les abrutis Appeler à une guerre civile parce que la guerre civile ne profite qu'au fort. Au contraire, les Français doivent comprendre que leur plus grand bien, c'est la paix civile. Et donc, il faut agir de manière démocratique et non violente. Et aujourd'hui, on peut faire tomber ce gouvernement cet été, parce que l'été 2017, ça a été l'été d'urgence. Ils se sont dépêchés sous les ordres de Pierre Gattaz, de, de détruire tout ce que le Conseil national de résistance avait mis en place. La sécurité sociale, euh, euh, ben voilà, fin 2017, euh, en décembre 2017, euh, décret-loi, suppression des CHFTT. C'est-à-dire que cette régression sociale, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose de subi, c'est quelque chose de fomenté. C'est-à-dire qu'il s'agit euh, réellement pour moi d'une conspiration euh, plutocratique contre le peuple français et contre l'intérêt contre général et contre l'intérêt du peuple et aujourd'hui on a euh, la possibilité en faisant pression sur euh, les politiques qui sont élus légalement mais qui ne sont pas représentatifs parce que le deuxième tour des dernières législatives allez constater les chiffres sur le site du ministère de l'Intérieur, il y a eu moins de 4 électeurs sur 10 du corps électoral qui a voté. Ça veut dire que de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, ces gens-là ne nous représentent pas. Voilà. Donc, à partir de là, il faut pouvoir les, les, les lourder de manière non violente et les renvoyer euh, à leurs études et reprendre le pouvoir. Et surtout, moi je dis, on va préparer, avec mon ami Marc, c'est-à-dire en tant que citoyen, au-delà des états-majors politiques, et d'ailleurs on ne voudra aucun parti politique sur cette grande manifestation qu'on prépare pour la rentrée, un samedi, pour que justement les citoyens peuvent être là, à Paris, le 15 septembre, une grande manifestation contre tous les empoisonneurs publics et privés, contre tous les gens qui méprisent, nos droits les plus fondamentaux, c'est-à-dire notre droit à la santé et notre droit à la vie. Et donc, aujourd'hui, ils vont passer comment Tiens, je te passe le micro, il faut voir ce moment de vie. Euh, donc, moi, je voudrais réagir par rapport à tout ce que j'ai entendu. Tu peux me repasser la pancarte donc, Tout à l'heure, Roger, tu as parlé de notre jeune, de notre jeune ami. Euh, Ali Mohamed Bakir Willer, que l'on soutient depuis le 1er octobre 2015 à travers euh, nos rassemblements hebdomadaires. Euh, ce jeune homme, il a aujourd'hui 22 ans, il est toujours condamné à mort, et les faits remontent à 2011, à l'époque du printemps arabe, et actuellement il est dans un triste état, et Il n'a même pas accès à la lecture et il n'a pas connaissance de ce que le monde pense de sa situation. Nous sommes en contact direct avec sa mère depuis le début et nous échangeons avec elle justement pour sa libération. Ça c'est euh, pour parler du jeune Ali Mohamed Al-Nimr. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, euh, moi j'ai envie de réagir parce que c'est une attaque sans précédent. On subit la situation, elle est très grave, elle n'est pas désespérée, mais c'est une, une situation que connaît l'ensemble des habitants de cette planète à travers le monde. Parce que je ne pense pas que ça concerne uniquement la France, je, concerne, je, je pense que ça concerne la planète. Je veux parler du, du service public. Le service public, qu'est-ce que c'est C'est de permettre à l'ensemble des habitants d'un pays d'accéder à un service fourni par l'État avec un minimum ou voire quelque chose de gratuit. Un exemple, j'ai connu, moi étant jeune, euh, la possibilité dans une situation extrême de pouvoir utiliser une cabine téléphonique et de pouvoir appeler euh, n'importe qui en PCV c'est-à-dire que le service me permettait cet appel. Le service était quand même facturé parce que le correspondant pouvait prendre l'appel. Mais aujourd'hui, ce service a complètement disparu parce qu'il a été remplacé par quoi Par l'objet que Roger utilise, je vais appeler euh, le téléphone portable. Donc cet outil qu'on utilise aujourd'hui, justement pour communiquer, quelque part nous a fait défaut puisqu'il a permis à France Télécom de supprimer toutes ces cabines téléphoniques. Ça, c'est un premier point. Le service public, on peut le rétablir.